les potes, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première sur Warzone depuis un très très très long moment. C'est mon dernier jour en Estonie, voilà, profitez bien de ce papier peint parce que c'est la dernière fois que vous le verrez officiellement, à part dans le vlog 6, mais bon, ça, ça sortira dans quelques jours. En ça me fait très plaisir d'être sur Cold War X Warzone, hein, parce qu'ils ont euh, effectué la euh, mise en place, la passerelle entre les deux avec les armes de Cold War qui sont arrivées sur Warzone, ainsi que une nouvelle map, tout ça. Bref, je vais pas vous présenter en soi les nouveautés dans la mesure où la saison 1 a 48 heures. Les nouveautés, vous y êtes tous au courant. Par contre, on va parler d'un truc qui m'intéresse parce que moi, j'ai fait... Bon, si on regarde un peu ma chaîne YouTube, un peu de Cold War Cold War, ça me connaît, d'accord Je me demande même si je suis pas l'un des créateurs en France qui a fait le plus de contenu dessus. Bref, là où je veux en venir. C'est désolé pour l'angle de caméra, avant de continuer à parler de Cold War. Désolé pour l'angle de caméra parce que en fait, j'ai vendu mon bras articulé et le troisième écran qui me servait pour mon travail, vu que c'est mon dernier jour. Je les ai vendus à un gentil russe qui est venu les chercher. Donc l'angle est un petit peu différent, voilà, vous allez me voir comme ça. Alors, Alors, je game, game aujourd'hui sur un écran posé à la Zub et qui tient avec une tasse, no fake, donc bref, là où je veux revenir c'est que euh, sur Cold War je m'y connais, j'ai fait beaucoup de, de, de games dessus et de jeux dessus, donc je connais la méta, les armes fortes, comment ça se passe en gros, et hier j'ai fait un petit peu de Warzone, donc du coup j'ai mon avis un peu sur la question, mais aujourd'hui nous allons parler de la bascule faite des armes de Cold War sur Warzone et qui est, à mon sens assez problématique, je vais tenter deux modes, ok Une première, je vais aller en résurgence en trio Qui est le nouveau mode sur la nouvelle map Je vais remplir, donc je vais jouer avec des inconnus On va voir si ça se passe bien Si ça se passe pas bien Parce que j'ai quand même envie d'avoir mon Drop pour pouvoir avoir mes classes Avec les armes de Cold War que j'ai préparées J'irai en solo sur Verdansk, ok Maintenant que l'intro a été faite, j'ai lancé la game On espère ne pas tomber sur des gros crackheads Let's go baby Hello guys Hey, what's up How are you my friend Good, good. Nice, nice. Ah bah voilà, regarde, ils ont l'air sympa. Bon bah après, il faut voir in-game, tu vois, mais ils ont l'air sympa. Let's go hein. Where do you want to go I want to die. Ah, oh. <rire> you're not that happy. Il fume <rire> putain. Oh This con... map sucks. Ah. Oh, mais y'a, y a. Y a, y a... wesh C'est quoi ce monde, frère Let's go Bon, apparemment c'est la bagarre les gars, vous l'avez compris, dès le début de map c'est n'importe quoi. Nous on est là pour ce shred et pour essayer de choper des armes Cold War pour vous montrer à quel point ces dernières pulapis et à quel point elles ont été ratées. Je vais également vous expliquer pourquoi, de toute manière je pense que dans leur globalité j'ai pas besoin de vous le dire pour que vous l'ayez remarqué de vous même. You ok Ok, well played. Essayez de communiquer et tout, tu vois c'est important, je montre l'exemple en tant que... Y'a un gars là-bas. J'ai mon petit RPG, je vais quand même partir ailleurs. Ok, j'ai fini quelqu'un à côté, attention. Oh. Come, come to me my friend. What do you want SMG Euh. There you go my friend. Donc oui je pense que vous l'avez vu. Non. Je pense que vous l'avez vu de vous-même. Right, right right right. On essaye de gagner du temps. On essaie de gagner du temps. Donc je pense que vous l'avez vu de vous-même, hein, globalement, les, les armes de Cold War sur Warzone sont quand même un petit peu un échec. Elles ne respectent, déjà elles ne respectent à mon sens pas du tout la méta du jeu, ne sont pas représentatives de ce qu'elles sont sur, euh, sur Cold War, et ça c'est quand même assez problématique, parce que bon, euh, sur Cold War aussi, il y a une méta, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Let's go qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas, il y a aussi une méta sur le Cold War Et ça me fait chier de voir que cette dernière Est un petit peu euh, délestée Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que moi j'ai pas beaucoup joué à Warzone c'est à dire que je connais pas toute la méta de Warzone C'est pareil hein, je ne regarde pas là Les vidéos Warzone etc, je suis pas De toute façon vous l'avez vu au contenu que je vous ai fait, je suis pas super friand Moi je suis un pur gars du multi ok Moi ça me fait kiffer le multi et le 6v6 bien entendu Sauf que je sais que c'est Difficile de mêler la méta, alors attends de deux jeux, sauf que là, vraiment le passage, à part que certaines armes qui ont été globalement euh, respectées, comme par exemple la Milano là où c'est quand même pas trop mal, dans l'ensemble le je trouve c'est un échec, pourquoi Bah il y a déjà un bug, il y a un bug qui est drôle et qui est qu avec les armes de Cold War, c'est le bug du rechargement. Vous connaissez tous le trick du rechargement, le trick du rechargement c'est quand tu... Euh, donc ça, ça, ça c'est un petit... Nice. Well you want to buy something They are still above us. Ok ok. C'est pas grave, je vais revenir. Il, il est revenu du ciel ce petit chien. et j'ai quand même eu le temps de le break. Ah bah il avait qu'une break. Oh, il a fait de suicidaire mon gars Oh c'est pas grave, Restez, il faut qu'il reste en vie les frérots. Donc du coup, il y a un petit bug de rechargement, vous connaissez, c'est le rechargement qui consiste à une fois que... Ton chargeur affiche euh, ses balles et bah du coup euh, ça te recharge plus t'as pas allé jusqu'au bout de l'animation. Là les armes Cold War mon frère c'est bugué, ça ne fonctionne pas donc du coup t'es obligé d'aller jusqu'au bout de l'animation et tu mets 10 piges à recharger tes armes Cold War, ça c'est super chiant surtout quand elles viennent de tes classes. Peut-être pas les armes au sol mais en tout cas les armes des classes c'est ça donc ça ça me rend fou parce que bon euh, moi s'il vous plaît les gars euh, j'aime euh, pouvoir recharger euh, plus rapidement tu vois. Do euh, you some sniper munitions Oh ils veulent pas me donner, oh les crevards, oh les radins, non non. Je... Donc déjà ça c'est chiant de ne pas pouvoir recharger plus vite, t'as un déficit sur ça. Et puis la méta de Cold War n'est pas respectée. A mon sens, les meilleures armes de Cold War devraient être aussi dans les meilleures armes de Warzone. C'est pas parce que c'est deux armes différentes qu'elles ne devraient pas être prises. Quand je donne cet exemple, je parle de la Krieg et de l'AK. Euh, sans même parler du diamant qui a été refait, mais avec les fesses, hein. vraiment le diamant de Cold War, t'as l'impression c'est le diamant sorti. C'est euh, les faux diamants qu'on vend sous la tour Eiffel quoi. Genre le truc est absolument euh, horrible. Et ça, c'est pour ça que j'ai envie de prendre mes classes histoire de vous le montrer. Mais entre la cadence donc il y a aussi la cadence des armes qui n'est pas respectée Le euh, rechargement et la puissance pour certaines Bah globalement je trouve que c'est un échec Alors je sais dans les commentaires faites pas les gamins Me sortez pas deux armes de Cold War qui sont fortes sur Warzone Genre la, le Mac 10 ou une autre pour me dire Bah finalement gros Zach c'est plutôt réussi non la fusion non la fusion entre les deux je trouve assez mauvais et vraiment t'as l'impression que ça a pas été travaillé en fait t'as l'impression que c'est pas fini c'est ça qui est terrible ils ont mis en ligne le truc mais ça fait des semaines qu'ils sont dessus et ce n'est pas terminé c'est vraiment l'ambiance que j'ai dans ma tête uh, can, can you give me a little so i can get some plates please like 200 or something thank you my friend bon ça va je vais pouvoir me prendre, je vais pouvoir me prendre des plates parce que bon j'en ai, ai pas hop Hop là. Allez go. Donc oui faites pas les gamins à me sortir une arme qui est plutôt réussie pour me dire ah ouais machin tu dis n'importe quoi. Globalement t'as l'impression que c'est ni fini ni travaillé correctement et c'est ça que je déplore vraiment parce que bon moi je. Encore encore une fois, tu vois, moi je suis pas un squatter de Warzone, mais pour les squatters de Warzone, ça doit être relou. Soit vous faites shred par des armes que vous connaissez pas et qui se prennent des deux balles, enfin qui mettent des deux balles, soit il y a des armes, vous dites tiens on va essayer, et les meilleures classes AK-47, les meilleures classes FFAR, ou alors tu vois, des, des, des armes qui sont plutôt méta sur Cold War, genre MP5 ou AKU sont lunaires. Et en plus, tu vois, avec cette euh, avec cette. Euh... Cette fusion on se retrouve avec deux armes de chaque genre il y a deux MP5, il y a deux AK47 et tout. Et bien sûr la plupart du temps les armes Warzone gagnent enfin le, le, le mode original gagne. Bon voilà, euh, c'est tout ce que je voulais dire et j'espère que je peux pouvoir euh Do you want to go top? Yeah, you can try it. <rire> I try if you come with me <rire> <rire> to me to go <rire> Il est trop marrant putain Quel frère Ok ça va bon, je vais rester avec lui Ok il y a, il y a un largage là-bas il reste plus que 9 équipes En fait il doit avoir des mecs au-dessus de nous Rester avec mes alliés quand même. Ah, let's go. On l'a fumé. On a une sacoche. Super. Oups. Hop là, c'est bon. On est plein. Il y a plein de gars comme ça là. Attention, c'est serré, mon gars. Donc, oui, globalement, je me répète, pour moi, cette fusion est un échec. Oh, let's go. Well played. Well played. Pour moi globalement cette fusion est un échec d'accord et euh, il va falloir du travail pour que ce soit cohérent que ça rende bien et que ce soit pas un fouillis complet ce qui est quand même assez dommage parce qu'à l'heure actuelle c'est ce que c'est donc euh, voilà vive mes frères de warzone et euh, moi ça va je rigole bien là. Ce petit mode me fait malgré tout plaisir même si ce n'est peut-être pas le plus original. ça on va pas prendre le C4 on va essayer de prendre autre chose histoire d'être un peu plus raffiné voyez vous. En tout cas là, avec euh, le bruit là, j'ai l'impression que c'est une sacrée Ah bah tiens, la Krieg 6, voilà, regardez, c'est bon, j'ai pris la Krieg. Parfait, j'ai une Krieg, c'est nickel, et je vais prendre le Mac 10 aussi, tu sais quoi Voilà, on va être full euh, Warzone, on va être full euh, Cold War, pardon, sur Warzone, hop avoir des ennemis par là. Moi vraiment ce qui m'a choqué c'était la cadence de la Krieg et la puissance qui n'était pas du tout respectée. J'avais vraiment l'impression d'être sur un fucking pistolet à billes et une arme qui s'enraye un peu. En fait t'as l'impression vraiment que le feeling est pas bon. Genre en, mots, en anglais il y a un mot tu vois pour décrire ce feeling qui s'appelle clunky. Euh, alors je ne sais pas ce que ça veut dire en français hein, euh, pour être honnête j'ai pas de traduction littérale de clunky mais c'est un feeling qui est un peu bizarre et qui ne... Tu sais l'arme on dirait elle est enrayée en fait c'est ça le petit souci quand j'ai utilisé la Krieg et la K47 et c'est ce qui euh, m'a euh, surtout pas, pas plu et que je critique à l'heure actuelle. Mais au calme, au calme. D'ailleurs, vous avez été nombreux... Okay, let's go. Vous avez été très nombreux à me demander si je n'avais pas un code créateur. Je n'en ai pas encore un. Mais je me permets de vous donner un petit spoiler, d'accord Un petit spoiler, c'est dans les travaux. C'est en travaux. Break. C'est dans... Break. Ça va, j'ai réussi à le terme. C'est en travaux et j'aurai bientôt, j'espère, pour la saison 2, peut-être, un code créateur à vous présenter. Je pourrais dire à mes frérots Code créateur Zach Nadi, n'hésitez pas à utiliser sur la boutique. Et merci, hein, ça me fait chaud vraiment. Bon, en même temps, je me disais aussi, un hein, des euh, gars les plus réguliers en termes de création de contenu sur Cold il faut aussi qu'il laisse mon code dans je boude Bon, cette petite game me fait plaisir, là. On est dans le top 4, j'ai 3 kills. Bon, c'est pas, euh, en termes personnels, c'est pas la game avec le plus de kills. Mais c'est plutôt pas trop mal, je m'en sors bien, c'est satisfaisant. Cœur. des gars par là. Ah there, there, there, there, where I ping. Oh, it's me, it's me. But where I ping there is a sniper. Care. Ok, ils sont en train d'allumer, on va aller avec eux. Hop. Above us, above us, above us. Two guys above us. A terre. Down. Dead. Ils sont tous là-bas. Regardez, ils sont tous là-bas en face One more Bon, là, là, franchement, j'ai fait des kills, tout ça, machin propre, OK, avec la Krieg. Et là, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Pourquoi il fait sa victime Machin, je sais pas quoi. Mais, je vous jure, oh là là là là là là. Faites-moi confiance, là, la cadence, je l'ai senti au kill que j'ai fait, elle est un petit peu bizarre. Bon, certains, de toute façon, pourront peut-être confirmer mon feeling dans les commentaires, on l'espère. Bon, si on peut faire top 1, là, ce serait quand même énorme, vraiment. Là, il reste 8 personnes, on est 3, donc c'est plutôt cool. Behind, behind, behind, behind. On the right, yes, there, there, there. Ah, yeah. And there, there was one, one yeah, more I... Come je prends je prends un risque. Je prends un risque. Oh non malheureusement il était dans le gros head glitch et on deuxième je crois ils ont fini deuxième non Non Ils ont fini deuxième Ça en enfin ils étaient sur le head glitch des enfers hein, J'ai trop le Bon 5 éliminations, c'est pas la panacée mais j'ai fait pas mal de dégâts, une réanimation. J'ai voulu la jouer équipe, j'ai voulu la jouer équipe, sans doute mon manque d'expérience Warzone qui m'a trahi sur ce coup mais ce top 2 était quand même sympa. Désolé s'il n'y a pas eu la panacée de kill mais c'était quand même une game qui était très très cool et j'ai apprécié vous refaire un contenu Warzone. J'espère que vous ressentez la même chose, enfin j'espère que vous êtes d'accord avec mon analyse sur les armes de Warzone sur... Enfin, de Cold War sur Warzone. Si vous êtes d'accord, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le également. Je rentre en France bientôt. Donc, le jour où cette vidéo sort, je serai en train de bah, <rire> de voyager pour pouvoir, euh, du coup, retrouver ma hometown. Et vous allez bientôt retrouver le décor et tout ça. En attendant, le deuxième mois d'une vidéo par jour pendant un mois continue. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et on se dit à demain, les amis. Bisous